Je ne pense pas t'avoir vu avant, mais on ne sait jamais. Salut, moi c'est Patrick Olszewski, je suis d'origine polonaise, j'ai 25 ans et j'habite ici dans le quartier depuis 20 ans. Moi c'est Julie, euh, je travaille à la commune de Saint-Gilles les affaires néerlandophones. Et en fait là je revenais du Piano fabrique, qui est un peu plus haut, et je retourne à la bibliothèque néerlandophone. Je, je connais bien le piano fabrique parce que je pratique du kung fu là-bas. Mmh. Ah oui, donc il y a directement un lieu qui me vient en tête. Ce serait euh, la butte des marronniers, euh, donc au parc forêt, une, une petite montagne comme ça où, où il y a un cercle, mmh. enfin en forme de cercle, je veux dire. Et donc. Euh, on sait voir euh, un, un beau paysage sur Bruxelles, mais aussi euh, c'est un endroit magique. Euh, bah, le dimanche, j'aurais tendance à l'emmener euh, au marché, au marché du midi, manger une crêpe où il y a genre tout dedans et c'est une tuerie. C'est trop bon. Ça va, bah, euh, quand tu ouais. veux. <rire> Ce serait peut-être ma maman que je pourrais te présenter. Voilà, qui, qui habite Saint-Gilles avec moi, j'habite toujours avec mes parents et elle a peut-être besoin de compagnie parfois, donc ce serait bien que tu la, que tu la rencontres peut-être, voilà, qu'elle rencontre aussi quelqu'un de, de néerlandophone dans ce quartier, c'est assez rare je trouve. C'est quoi ton rêve le plus grand dans la vie que tu voudrais réaliser Mais si je répondre à un truc bateau, j'aurais juste tendance à dire être heureuse en... et mon entourage aussi. Après, il mm -hmm. y a des rêves inatteignables, genre toi, le, le boulot que tu voulais faire quand tu étais gosse et que tu n'as jamais su attendre. J'aimerais bien une fois être chef d'orchestre. Et au final, il faudrait juste que je le fasse, faire un projet, étudier euh, la musique et me donner à fond. Bah, du coup, je vais poser la même. J'ai vraiment un rêve dans, dans ma vie. Un rêve qui peut-être un jour va se réaliser, j'en sais rien, mais je voudrais ouvrir un temple Shaolin donc euh, un, un temple où on, on va former des, des espèces de moines qui vont, qui vont s'entraîner tout le temps euh, faire du kung fu et, et finalement comme dans la philosophie euh, chinoise de de de l'antan donc ils vont Essayer de propager le bien et défendre les plus faibles. Vas-y, fonce.